Salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Un très bon week-end voilà ça fait plaisir Regardez mon, mon beau petit collier là Voilà bah oui et les amis c'est un effet de cosmétique On n'avait jamais fait attention forcément avec euh, le plastron Mais du coup voilà euh, j'ai enlevé d'ailleurs mon chapeau Sur la tête juste euh, il est toujours là Mais j'ai juste fait euh, l'effet parce que ben, bah, en fait euh, Bah en fait ça me faisait chier euh, visuellement Mais par contre pour le collier ben, bah, c'est plutôt mignon Donc euh, je le garde euh, à la fois En effects et en cosmétique Septième épisode de notre survie modée en 1.19 M.Colo l'explorateur Beaucoup trop de choses les gars à dire Beaucoup trop de choses à faire dans cet épisode Je vous en conjure C'est incroyable, un grand merci pour tous vos commentaires Pour tous vos retours, beaucoup trop d'idées, d'objectifs Beaucoup trop de choses que j'ai apprises, beaucoup trop de choses que vous m'avez appris, c'est n'importe quoi Déjà dans un premier temps, on commence avec le commentaire du jour, un grand big up à toi Clem Sugar, ça me fait plaisir Voilà je voulais absolument euh, t'afficher pour cet épisode puisque tu me suis depuis les vidéos euh, The Wall, Fuluti à l'ancienne, The Dropper également Bah ça c'était mes premières vidéos Minecraft <rire> Et puis, euh, et puis voilà, donc avec grand plaisir, si, si ça te fait kiffer, moi ça me fait kiffer. Euh, et puis euh, l'objectif du jour, ça va être de faire une table d'enchant niveau 30, un objectif de John euh, qui est revenu de vacances et qui m'a donné plein de conseils, notamment pour ces barrières-là, euh, puisque du coup il y a du, euh, de la rouille, et ben on peut éviter ça. Heureusement parce que c'est pas ouf, d'ailleurs j'ai fini la piscine il Regardez, glou glou, incroyable, j'avais oublié A la base je voulais commencer la vidéo et faire genre euh, Glou glou glou et j'ai oublié <rire> C'est pas grave, je vais pas recommencer l'intro pour, pour le coup, euh, mais bref On peut changer ça avec euh, des rayons De miel, donc c'est quelque chose qui se récupère Dans les ruches d'abeilles, et ça tombe bien parce que Les rayons de miel, je vais en avoir besoin Pour, écoutez-moi bien, euh, faire euh, Le portail qui va nous permettre D'aller dans la nouvelle dimension qui vient Du mode euh, dead donc euh, La dimension qu'on a découvert les amis, euh, Totalement par hasard, je savais même pas qu'il y avait ce, ce mode là. Euh, je vous remontre très rapidement. Est-ce que je l'ai à quelque part le livre Je ne sais pas où il est. Je, je sais pas où j'ai foutu le bouquin. Normalement, j'avais un assis peut-être dans, dans Enchante. Voilà, Encyclopedia of Eden. Donc j'ai regardé sur internet comment faire le portail. Donc je sais comment le faire. Euh, mais il nous manque très peu de choses. Euh, il nous faut du cuivre. Le cuivre c'est bon mais il nous faut donc du miel Donc ça les amis quand on va se balader tout à l'heure on pourra en prendre Puisque euh, on va, euh, déjà on va essayer le steel wool et puis on va se faire une cisaille D'ailleurs ça m'étonne parce que normalement j'ai des cisaille sur moi euh, Voilà donc on va prendre ça, ça va nous permettre de choper des moutons Ça va nous permettre également donc de récupérer des... du miel euh, Pourquoi Puisque regardez je vous montre là-bas j'ai mis un waypoint à 170 mètres il y a des vaches et puis une zone à explorer. J'aimerais bien qu'on aille explorer. Là-bas, je crois qu'il y a des ruches de miel. Puisque j'ai besoin de vaches hein, pour faire les item frames, les glow item frames. Donc je les ai ramenés ici. Voilà, c'est beau, c'est mignon. Euh, et à, voilà, à 170 mètres, il y a des vaches. Je, je suis allé euh, en off les, les choper. Et je suis content. Bon, j'en ai ramené deux et je les ai fait reproduire. Hein. Je suis content parce que, euh, bah parce que quand je me suis baladé là-bas en off, j'avais pas trouvé de vaches. Alors qu'en fait, il y en a juste à côté. Donc ça, vraiment, euh, ça fait plaisir. Allez, faites l'amour, pas la guerre! Voilà, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Euh, donc voilà, euh, quelque chose aussi, donc, bien sûr, se faire un stuff de malade, c'est quelque chose qui va arriver pour le prochain épisode, euh, étant donné qu'en off, je vais miner, je n'ai pas mais je pas miné en off, hein, d'ailleurs, euh, mais je vais miner, et puis surtout, on aura euh, une table d'enchant niveau 30, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Regardez, j'ai fait un petit peu de décoration, euh, mais c'est pas fini, parce que, alors là, on va faire un accès à sous-sol, aujourd'hui, là, pour commencer cet épisode. Mais... Surtout j'ai rajouté un nouveau mode J'ai rajouté un nouveau mode qui nous permet d'avoir Une cuisinière, des étagères, un grippin, Un panier à fruits, réfrigérateur, évier Et oui les gars je me suis fait plaisir Je me suis fait plaisir on va pas perdre plus de temps J'ai préparé tous les crafts à réaliser Hop là on va faire ça parce qu'en vrai ça me faisait de la peine Parce qu'on n'avait pas tant euh, Tant de Attendez je suis censé faire quoi Étagère à ustensiles voilà Étagère à épices. C'est mignon ça Hop euh ouais ça me faisait de la peine parce que niveau mode euh, Ben on n'avait pas grand chose Pour la décoration ça me faisait un petit peu chier Et donc du coup eh ben j'ai installé un nouveau mode euh, Qui est euh, Cooking for blockades Voilà pour ceux qui connaissent un mode Bien connu euh, pour tout ce qui est euh, euh, Cuisine ah, La place De rien du tout c'est la cuisine Alors attendez parce que là je vais avoir un problème il me manque Quelque chose alors le frigo ça j'ai déjà Euh Vanille à fruits, mince, j'aurais pas du tout prendre d'un coup. Évier, voilà, il me faut de la terre cuite. Et la terre cuite, normalement, j'ai pensé à tout. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, je mange maintenant avec des pommes de terre. Hein, parce que le melon, ça va 2 minutes. Hein. <rire> voilà, la terre cuite, c'est bon. Le melon, ça va deux minutes, euh, mais euh, il faut 30 ans pour manger, frère. L'évier. Oh yeah. Et voilà, les amis. Ok, donc là, normalement, on devrait être pas trop mal. Eh, je vais garder les sous sur moi, c'est quoi euh, ça je vais mettre ici Là c'est un peu le coffre pour le moment euh, Le coffre des crafts hein, vous voyez ce que je veux dire euh, Et puis au moins c'est en vrac Et puis là j'ai rajouté des coffres pour les minerais Voilà parce que j'ai pas assez de coffres Et quand on aura les items frame on pourra vraiment bien s'organiser Ah aussi vous l'avez vu excusez moi je pars dans tous les sens En ce début d'épisode. n'oubliez pas le pouce bleu Évidemment mais j'ai ajouté ce que vous m'aviez proposé euh, Un peu comme une Rolls Royce Bon pas trop mais j'ai euh, mis le, le, le Voilà je sais plus parler Vous avez compris ce que j'ai fait hein Bon, du coup. Alors attendez. Ce qu'on va faire, ça va aller très très vite. Là, on va mettre un évier ici. Hop, regardez bien. Paf. En plus, il y a déjà de l'eau dedans, non, mais ça, c'est incroyable. Et normalement... Oh, ça fait des particules, c'est tout mignon. Euh, le frigo. Le frigo, on va le mettre ici. Hein, finalement, donc ça, ça dégage. faudra que je récupère une hache hein, pour après. Ça va être très vite chiant. Hop. Ah, mais il faut que j'en fasse deux. Parce que là, c'est un mini frigo. <rire> Euh, bah oui Oh non mais c'est pas cool Bah c'est pas grave Au moins ça me permet de récupérer le, la hache là-haut Hop Parce que ça commence à, à me prendre la tête là De casser à la main Est-ce que j'ai assez pour faire un deuxième frigo là Non pas du tout oh. Frigo il faut quoi Une porte en fer et un coffre un. Alors le coffre j'ai La porte en fer j'ai Ha Y'a quoi maintenant Ça dit quoi l'équipe Je <rire> un petit peu fou les amis hein. C'est le week-end forcément Hop Juste ici Bam Et voilà le frigo Tac ça fait plaisir Ah oui j'ai ajouté des lanternes Ah bah oui bah vous l'avez vu de toute façon je vous l'ai pas dit mais j'ai ajouté donc des, des lanternes un petit peu partout Qu'est-ce que j'ai changé J'ai rien changé je crois hein, ici Euh voilà Ensuite c'est pas fini donc euh, Un grippin et eh bah regardez on va faire ça simple Hop regardez juste au dessus Est-ce que je peux récupérer Merci un grippin On le voit pas de ouf moi je pensais qu'on le verrait bien, c'est de la merde. Une étagère à épices. Bah, comment tu veux mettre une étagère ici C'est un petit peu débile. <rire> ah ouais, bah oui, je peux pas. Et si je mets là Ah oui, ça peut pas. Mais non mais attends, mais si j'ai rien dans la main. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Euh, ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage, comme j'ai des lanternes, je peux pas mettre sur le bois. Ça aurait été parfait. Mmh, mmh. Eh oui. Bon bah là, manifestement. Bah après, euh, en soi... Euh... Regardez, on va faire juste symétrique. Mais il suffit juste de corriger et de faire ça. Hein. Regardez bien. C'est complètement con. Et là, normalement, tu peux mettre dessus. Voilà, c'est une étagère. Ouais, je suis pas. Bah si, en vrai, bah si, si. Mais le problème, c'est qu'on le voit pas. On le voit pas de fou. Mais ça permet de stocker aussi, tu vois. On peut mettre de la nourriture. Regarde. C'est quand même. Euh... C'est quand même pas rien. Au moins, ça fait un, un endroit pour mettre le. Tu vois ce que je veux dire oh, La cuisinière, bien sûr. La cuisinière, on va la mettre ici. Berm Bon du coup le grippin excuse moi On va le mettre là Et du coup je peux pas puisque du coup il y a ça Bon bah j'ai compris c'était pas une bonne idée l'étagère Ouais je vous ai entendu Donc là le grippin Voilà qui ressemble vraiment à un caillou euh, à Un caillou quoi euh, Voilà bien sympa J'aurais bien aimé remettre ça J'ai quoi encore bah j'ai une étagère à épices aussi Bah ça du coup malheureusement frérot euh, Je vais pas pouvoir mettre Bon c'est déjà beaucoup mieux un petit coffre c'est déjà beaucoup mieux là, ça fait quand même plus cuisine, non C'est sympa, hein Ah, j'aime bien ces petits modes comme ça, là. Hop, la plaque de pression, on va la mettre ici. Euh, par contre, j'aurais bien aimé remettre le haut fourneau parce que c'est quand même vachement pratique. Euh... <rire> bon, on va mettre par terre, de hein, toute façon. C'est pas grave, hein Ah, voilà. C'est pas bien grave. Et puis là, pareil. Hop. Et là, juste au milieu. Oh bah, regardez, encore mieux. Regardez, on va faire un truc très très bien. Regardez, tac Je suis intelligent quand même, moi. Et voilà, toc C'est mignon, non, en vrai Là, c'est sympa Bon, donc voilà, euh, petite euh, petit salon voilà avec mes amis. Quand on fera une rencontre abonnée, vous pourrez venir, il a pas de problème. Euh, on est euh, on est pas mal. Bon, on va s'occuper du coup de faire tout de suite euh, le, les enchantes niveau 30. Et après, on va tout simplement partir explorer là-bas où il y a le waypoint, récupérer du miel. On va probablement dans cet épisode faire le portail pour aller dans la dimension... J'ai pas dit qu'on allait aller dans la dimension, mais on va probablement faire le portail si on a de quoi le faire. Euh, voilà pour, pour ce qui est sûr. Euh, oh les amis Gros big up à Fox Je mettrai son Twitter en description, les gars. Regardez ce qui m'a fait un beau petit wallpaper là. Qui fait, euh, qui fait bien plaisir. Un, un. Comment on dit Un, un speed art. Donc à Speed Art, en gros, c'est il filme euh, la conception de, de cette création. Bon, malheureusement, il a eu un problème et du coup, ça n'a pas bien, enfin, euh, ça n'a pas été sauvegardé. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi pour euh, cette belle image, bien stylée. Voilà, by Foxin qui a fait ce, ce petit fan art, enfin, fan art. Du coup, euh, Speed Art Et euh, vraiment, vraiment stylé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je euh, kiffe. Voilà. Du coup, on va faire un. <rire> Déjà vous avez vu on fait 3 de large, on va faire en sorte de pas se cogner à la tête Alors vous inquiétez pas pour l'eau évidemment, on va faire quelque chose d'assez sympa Ah ouais je me disais bien que ça allait poser problème euh, laissez moi réfléchir Bon déjà on va faire ça en... Comme ça, donc là Tac, eh oui Parce que c'est de la jungle ah, C'est de la jungle 9-2 c'est la jungle, <rire> rien à voir Euh ok c'est la Champions League, hein, pas la jungle. Euh, ok, du coup, non, parce qu'après, je vous vois venir. On va faire comme ça. Et là, normalement, je peux poser. Voilà. Va pas falloir se foutre de ma gueule trop longtemps non plus. Ok, donc là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je prends mon temps pour éviter de faire du caca. Parce que là, à mon avis, je vais avoir un problème. Alors, c'est pas le problème de l'eau, c'est le problème de la tête qui va cogner. Ah non, même pas, c'est bon. Non, c'est bon. On va pouvoir faire ça. Ok donc les amis, pourquoi je suis bloqué Très bonne question. Hop, je vais récupérer vraiment tout ce qu'il me faut. Euh, bah si niveau bloc en vrai j'ai ce qu'il faut. Normalement j'ai ce qu'il faut. Allez les amis, on fait ça, je vous retrouve dans quelques euh, instants à tout de suite. Voilà <rire> bon les gars, je suis à deux doigts de péter mon crâne en fait. Je suis vraiment à deux doigts de péter mon crâne. Euh, je suis deck parce que ici ce serait l'endroit parfait pour un escalier. Mais du coup je suis à deux doigts de faire une échelle tout bêtement, beaucoup plus simple parce que là... Ça me fait péter mon crâne, en fait. Je, je peux même pas bloquer l'eau. Il faut que je renlève les escaliers, tout ça. Attendez, je fais juste un test avec vous encore, là. Mais là, je vais vraiment péter mon crâne parce qu'il faut que je descende profond. Et donc, faut que je fasse ça euh, jusqu'au fond. Et regardez, on dirait une pâte joueur, c'est mignon. Bah ouais. Et là, regarde. Si je casse, normalement... Non, il n'y a plus d'eau, là, ça y est. Attendez, hein. je, je fais le test avec vous, mais euh, là, ça va me faire péter un câble. Ah ouais bah oui, ça change quasi rien. C'est la même merde. Et en plus, il y a des chutes d'eau, maintenant. Ah ouais, non mais frérot. Non, franchement, là, les gars, ça me fait péter un câble. Euh, je, ça va être un peu complexe. Je crois qu'on va se contenter d'une échelle qui va nous mener sous terre. Parce que sinon, vraiment, euh, on en a... Euh... Bah, c'est pas qu'on en a, c'est juste qu'en fait, c'est impossible. Ah ouais, non mais là, frérot... Euh... Euh, je reprends l'enregistrement Bonjour euh, Bon ben voilà Non attendez les gars c'est trop Il m'arrive que des dingues Il faudrait que je fasse des escaliers Ah si c'est bon je peux faire des échelles Oh non les gars il y a un enderman Qui apparaît tu sais pas pourquoi Non frérot c'est trop ça me fait peur Bon ils sont gentils les enderman hein. Mais euh pourquoi, pourquoi il est venu là Bon il s'est téléporté, hein, il a pas spawn Mais euh, Et voyez l'avantage d'ailleurs de ce Le fait que le premier étage soit un peu serré C'est que normalement l'enderman Il peut pas aller là J'y hey, avais pas pensé Non mais frère Les particules rouges là c'est pour me tuer ou quoi Oh. Bon bref, continuons les gars euh, Continuons, continuons Donc voilà, bah j'ai du coup fait euh, Fait comme ça hein. Tout simplement, mais je pense que c'est le Le meilleur truc à faire euh, vaut mieux, hein. et en plus si je mets les échelles ça enlève l'eau, pas du tout <rire> je vais péter mon crâne bon mais là au moins j'ai juste à faire ça voilà et là normalement attendez j'enlève le, le point de vue dynamique là voilà, tout le monde sera content et moi aussi, on va mettre l'échelle ici d'ailleurs on va faire ça bien comme ça voilà bonjour je creuse encore voilà voyez là au moins on est déjà sous l'eau et on va pouvoir se faire une belle cave. Évidemment, ce sera spacieux. Hein. Par contre, j'arrive pas. Bah oui. J'aimerais mettre une torche, mais en même temps, je peux pas tout faire. Hein. Alors, regardez ce qu'on va faire. Hop Voilà Tac Bon Donc, tout ce qui va être euh, décoration, tout ça, je pense que je euh, m'y attarderai beaucoup plus en off. Là, on va juste se contenter de faire un grand espace, voir si c'est possible. Si je creuse au-dessus de moi, on a le niveau de l'eau. Et ça, c'est pas bon. Parce que si je veux faire de la déco, ça va être... Chiant. Donc, il faut que j'aille à la couche d'en-dessous. Voilà, comme ça, je le sais. Voilà, on se fait un bel espace, bien grand. Et là, on va mettre les, les bibliothèques de ce pas. Bon, après, j'allais dire, on va faire des enchantements et tout. Le problème, c'est que je suis niveau 23, là. Je suis pas non plus niveau 30. Hein. Mais bon, on va quand même se faire ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait un... Un bon stuff là pour la suite de l'aventure sinon on va jamais s'en sortir Je sais que vous êtes nombreux à vouloir que j'aille euh, sur les îles volantes et tout Et euh, vraiment c'est ce qu'on va faire euh, dès que possible Mais euh, chaque chose en son temps on va, ouais, on va essayer de faire des enchantements on va voir un petit peu ce qui est possible Là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment tous les livres qu'il nous faut En plus j'ai beaucoup de canne à sucre s'il faut euh... Ah bah le cuir bah on a des vaches maintenant Bon le cuir j'aimerais l'utiliser pour les items frame hein, pour être honnête Mais euh, on devrait avoir ce qu'il faut là de toute façon donc ça devrait aller. Hop, j'agrandis bien comme il faut. Cette salle, elle va servir à beaucoup de choses. Hein. On pourra même faire une mine optimisée, tout ça. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses. On fera un ascenseur, tout, tout bien quoi. Ah bah tiens, on fera peut-être un ascenseur plutôt que les échelles. Voilà. Ici, ce sera un ascenseur. Voilà les gars. Vous savez donc avec l'eau les, les, et les, les blocs de magma, tout ça et ça fait des ascenseurs. Ah là, c'est parfait. Voilà, tout le monde va être content. Ok. Euh, du coup, je vais chercher ce qu'il nous faut directement. Je vais dodo si je peux. C'est bon. Hein, parce que là je voyais venir l'enderman Et euh, que je puisse pas dormir mais c'est bon il, il est reparti là, il, il est venu dans la maison, bah non il est encore là le con Bon, <rire> Fait sa life, hein. c'est mon nouveau pote On l'apprivoise euh, Qu'est-ce que je cherche, je cherche des livres Des bibliothèques Pour être précis, bon les gars je pense que là clairement euh, Ça va le faire est hein que la différence entre les deux je ne sais pas Ah, non, attendez si C'est le bois qui me manque Hop, et merde ça a pas l'air d'être les mêmes bibliothèques. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'espère que ça va pas me poser problème. Hein. Par contre, j'ai déjà plus de bois, là. Une bibliothèque ici. J'ai déjà plus de bois. Je sais plus combien de bibliothèques il faut au total. Au bon, niveau bouquin, j'ai vraiment assez. Donc là, je vais vite fait faire un petit tour dehors. Euh... Mais vous savez quoi En fait, c'est le moment euh, de partir explorer. C'est le moment de partir explorer, les amis. Attendez. Je me prends pas la tête. Je range tout ça. Donc je garde ça sur moi. Ça j'ai pas besoin, je garde ça Je garde ça, ça j'en ai pas besoin Ça je garde, tac tac tac Ouais ouais les gars c'est le moment hein. C'est le moment où on va partir explorer Je garde les seaux si t'on jamais Et je garde les, le bois pour faire euh, des lits Pourquoi pas Voilà j'ai tout ce qu'il me faut, il me faut des cisailles Il me faut la steel wool pour essayer euh, ce que c'est hein. Je sais pas à quoi ça sert Et donc là l'idée ça va être de récupérer du rayon de miel Éventuellement et puis euh, bah, explorer tout simplement Voir un peu euh, euh, les, les, les alentours parce qu'on est, est là pour ça Finalement Un hein. épisode un petit peu plus chill que les autres Voilà Et donc on va récupérer du bois en même temps euh, Je vais pas trop vous embêter avec ça je vous rassure Attendez tant qu'on y est Je les ai reproduits il y a pas longtemps mais sait-on jamais Magnifique Faites l'amour Ah là les gars je vais me faire une boucherie hein. Ah là clairement, Burger King <rire> N'a qu'à bien se tenir Bon, euh, on y va Des petits crapauds Regardez j'ai déforesté là, il y avait plein d'arbres euh, Bah d'ailleurs on va passer par là pour monter Voilà pour un petit peu changer C'est vrai que du, ici il y a rien sur cette plaine vraiment euh, Alors plus loin il doit y avoir des choses hein, Mais il y a absolument rien, mais par contre une fois qu'on monte là-haut euh, Aux abords justement de notre Première base finalement C'est pas trop loin de notre toute première base où on s'est installé dans une montagne Et eh ben euh, on a de quoi se faire plaisir Donc là déjà il y a des moutons là-haut des moutons noirs donc déjà je vais récupérer d'ailleurs leur euh, leur laine ah attendez, avec la steel wool qu'est-ce que c'est que la steel wool franchement est-ce que c'est une cisaille aussi je sais pas bah, elle est passée où le, le, la chèvre là frérot bah ouais mais tu m'aides pas toi oh là, voilà, elle a pas envie de se faire tondre. là je fais un clic droit et il se passe absolument rien est-ce que je peux crafter quelque chose avec non ça ne sert absolument rien immersive ça vient de quel mode immersive weathering ça doit bien servir à quelque chose bordel Bon bah très, <rire> très bizarre Très très très bizarre Bon euh, Donc c'est parti on va aller au niveau des vaches D'ailleurs je vais en profiter alors désolé hein, Maintenant que j'ai safe des vaches euh, à la maison Bah je vais tuer les vaches qu'on va croiser Parce que là je sais qu'il y en a pas mal euh, Donc enfin euh, il y en a pas mal je sais qu'il y en a Ok donc déjà c'est de la jungle de nouveau Oui par contre les grottes comme ça il y en a absolument partout Donc finalement c'est moins euh, Moins stylé on va dire moins rare que tout ce que j'aurais pu imaginer Bon ben bah, c'est bien hein. C'est une bonne chose mais euh, c'est vrai que c'est très joli Wesh comme elle est partie en courant elle J'ai cru qu'il y avait un mode euh, qui permettait de leur faire peur Mais en fait que nenni euh, Deux trucs, premier truc Bon déjà encore une fois merci pour vos retours ça me fait trop plaisir Mais vous remarquez et moi je suis très heureux Parce que c'est vraiment une des C'est vraiment la première série où je sens que je suis très sérieux C'est à dire que là vous avez la certitude Que je vais pas l'abandonner quoi Vous voyez ce que je veux dire Enfin, en tout cas, je vais pas l'abandonner demain. Je vais l'arrêter comme bon me semble quand j'en aurai envie. Mais vous voyez, je suis vraiment à fond dedans. C'est très structuré. Donc, je suis vraiment content. Et puis, deuxième truc, vous le remarquez quand même hein. il y a beaucoup moins de rollback. Hein. Enfin, il y a plus de rollback en fait. Clairement, euh, il peut y en avoir encore de temps en temps. Mais euh, vous voyez, il y a vraiment plus de rollback. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, attends, je pensais que vraiment c'était une jungle. Et en fait, il y a que dalle. On va voir. Euh, juste, faut pas qu'on passe à côté de ruches de miel. Euh, vraiment, il faut qu'on récupère les lunes de miel. Pardon euh, pour, Tu m'expliques pourquoi il y a un zombie pigman Oh non la flemme hein. Pourquoi il y a un zombie pigman Alors... Soit... Mmh. Non là ça me fait pas plaisir. Soit... Il y a un portail allumé. Mmh. Ou soit il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a un pigman Attendez. Attendez. <rire> il y a un truc qui me... Plaît pas oh là là là là, oh là là, ça sent l'entourloupe. Ça, et hein. hey, j'ai eu trois laines d'un coup de cisaille, pas mal. Ça, non, attendez, ça, ça me plaît pas du tout. Uh -huh. Bon, on est là pour récupérer du bois également. Euh, là, ça me fait flipper, les gars. Là, ça me fait bader. Euh, tu viens d'où, toi, frérot? Mmh. Il bah, n'y a vraiment pas de portail du nether pour le coup hein, On l'entendrait hein. <rire> J'aime pas l'idée Alors là les gars <rire> Je n'aime pas l'idée D'ailleurs vraiment euh, bientôt on ira aussi dans le nether J'ai hâte parce que comme dit il y a vraiment un mode euh, qui, euh, qui change totalement le nether bah, Ça doit être pour ça qu'un y a un pigman aussi hein, euh, euh, Je veux dire enfin euh, C'est pas un pigman c'est un piglin Mais du coup je pense que ça vient du mode Le fait qu'il soit là euh, bah, Pour autant ça me fait pas non plus spécialement plaisir euh, Qu'est-ce qu'on a là du coup voilà. Ça descend oh là, On a une belle vue d'ensemble Oh il y a de la structure là-bas Il y a de la jungle là-bas On va aller au niveau de la structure je pense Oh Ça ça va me plaire ça Alors attendez Ça ça va me plaire Oh mais c'est qu'il y a plusieurs structures en plus ma parole Ah je vais récupérer les œufs, ça très bien Hop merci me... madame le poule Je t'ai volé ton enfant <rire> Attends, Je vais récupérer la laine là ici Ça fait toujours plaisir pour avoir une bonne haleine euh, Excusez-moi Voilà c'est ouais, Non mais là c'est trop Non mais là c'est trop frérot Ah ouais Non mais Non euh, mais stop hein. Stop hein, à un moment donné hein. Ah ouais Ah ouais c'est chaud euh, Sac Oh c'est stylé hein. Bah les gars euh, pff, Changement de programme J'ai envie de dire Mais je pense que prochain épisode euh, On ira là-dedans Je sais pas On va se faire démonter la gueule Là-bas il y a un portail On va se faire démonter la gueule Les gars on n'est pas assez stuff pour y aller mais au moins on le sait maintenant. Donc au moins on aura de quoi ce stuff. C'est joli mais il euh, a rien. Ça c'est ce que je crois ça. On a l'impression qu'il n'y a rien mais si tu fais attention. Attendez il y a toujours quelque chose non Ah non c'est vrai il a vraiment rien. C'est absolument décoratif. J'aime bien. Euh... Ah. Ok. Là-bas. Bon, en fait, c'est un bateau, du coup, visiblement. Très joli, là, le biome, là, avec les fleurs euh, roses et tout, là. fleurs de elle est trop stylée. On est dans quel biome, là Rainforest. Amethyst rainforest. Oh On est dans un monde d'améthyste. Mais non, mais c'est trop stylé. Attendez. Ça veut dire qu'il y a de l'améthyste en dessous, là Attendez. Attendez, parce que là, mon pote... Je suis assez curieux. On va aller dans tous les sens. Cet épisode, je, je sais pas combien de temps il va durer. Mais j'espère que, que, que vous kiffez. Bon. Manifestement. Manifestement, les couches 50, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Par contre, on a récupéré de la calcite. Et avec ça, on peut faire du chalk. Euh, Qu'on peut crafter tout de suite. Parce que je sais pas ce que c'est. Ça sert à quoi ça? Hein? C'est une craie? Frérot, c'est une craie? <rire> Attends, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec. Pas du tout. C'est une craie. Voilà. <rire> c'est une craie. Euh, euh, voilà. On a ici donc un portail. Ah, je vais récupérer l'obsidienne par contre pour le coup. Oh les gars, on a assez en plus. On a assez pour construire un portail du Nether. Et peut-être même euh, pour faire une table d'enchante. Oh c'est bon ça, bon les gars, je vous fais une coupure Le temps de tout récupérer et puis je vous retrouve juste après Incroyable, bon je retire tout ce que j'ai dit concernant Les tables de craft portables, en fait je crois que c'est ultra pratique Parce que regardez, ce que je vais faire c'est que je vais Crafter une table de craft Mais j'ai pas forcément envie de la poser et donc du coup hop Tout simplement, voilà, sans prise de tête euh, Bon c'est trop cool, comme ça je vais me faire un petit lit euh, hop la laine noire elle est là Un petit lit noir sympa ça <rire> Et vous voyez j'ai même pas posé la table de craft donc c'est vraiment euh, C'est vraiment bueno quoi Bon donc je récupère pas mal d'obsidiennes ça prend du temps <rire> Ça prend du temps mais donc j'ai assez pour faire Et un portail Et un euh, Frère elle m'a fait peur la poulpe J'ai assez pour faire un portail Puisqu'il en faut 10 Et j'ai assez aussi pour faire une table d'enchant puisque du coup il en faut 4 Donc ça fait un total de 14 Et j'ai vraiment pile ce qu'il faut D'ailleurs j'ai même récupéré une obsidienne spéciale euh, une obsidienne pleureuse Voilà c'est incroyable Allez Eh non mais alors vraiment pour le coup J'ai le cul bordé de nouilles hein, Parce que regardez j'ai vraiment pile assez Il me fallait pile 14 obsidiennes On les a On a un bloc d'or euh, hmm. ouais, je, je me suis dit c'était peut-être un piège On va récupérer les gars On est là pour piller Ça je peux récupérer peut-être Non c'est pas un truc spécial un Feuille d'acajou très bien euh, Super super Le coffre euh, Damage Alors les dommages pris de derrière vont vont être je pense ré, répercutés à l'attaqueur. Bon. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Oh il y avait de l'obsidienne là frère, je me suis cassé la tête, ok. Euh, armure en or pour cheval. Je m'en fiche un peu. Et avec les boules de feu, on peut rien faire. Bon. Je vais laisser ça là. Je vais récupérer le lit pour le garder avec moi. Je pense c'est une bonne chose. Je vais jeter. Euh... Oh là qu'est-ce que je peux jeter les gars Parce que tout est intéressant. Voilà bon, la laine. Non je suis débile, c'est ça que je dois acheter. Oh, je suis trop con. Il voilà. n'y euh, <rire> a pas un deuxième coffre par hasard C'est-on jamais hein C'est-on jamais, non il n'y a pas de deuxième coffre Ok donc ça c'était bien sympa euh, On a là-bas, je pense du coup c'est une épave En fait, tout simplement ouais, C'est tout simplement une épave Et qui pensait que c'était un truc de, de malade Mais non attendez uh -huh. Non c'est même pas une épave C'est juste un C'est juste euh, des rondins Comme ça d'accord très bien Ah, Je suis un peu déçu, ok euh, bah, en vrai, je Ouah, je serais grave chaud d'aller dans la, dans la structure. Mais là, la priorité en réalité, la priorité c'est avoir du miel euh, et du bois. D'ailleurs, je vais continuer encore de, de récupérer vite fait du bois pour vraiment avoir assez et faire les, les bibliothèques. Bah, d'ailleurs, du coup, je peux les crafter en direct là. Hop, euh, les bibliothèques, elles sont, où elles sont là. Ça m'en fait 8. Uh -huh. Et d'ailleurs, elles se sont. Euh... Vous avez vu, elles se sont combinées les autres bibliothèques. Voilà, 10, 18, je crois que j'en ai assez non, dans le doute hein, les gars, euh, hop, et voilà, 21, bah là je crois qu'on a assez clairement, 21 bibliothèques, c'est pas mal, bon, est-ce qu'il n'y a pas des euh, abeilles Bon, il me semble que euh, sur le chemin au tout début euh, Sur les premiers épisodes Il me semble qu'il y avait des ruches, qu'il y avait des abeilles Donc en vrai il suffirait juste de euh, retrousser le chemin et, euh, et trouver des abeilles Putain par contre merci pour les œufs, les frérots hein. Ça c'est juste parfait les gars Waouh, hein. wow. Ça les gars euh, Vraiment euh, Si on y va maintenant euh, Ça ça va nous prendre un, un long moment en vrai hein. À tout bien clean, tout bien explorer J'ai pas l'impression de voir de monstres. J'ai cru voir un PNJ d'ailleurs je suis peut-être débile. J'ai cru voir un PNJ. Ah les gars F Finalisation de l'audience. <rire> on verra ça vraiment dans le prochain épisode. Hein. Les gars, franchement, on va pas se spoil. Je vais mettre quand même un waypoint, même si ça paraissait euh, structure géante. Euh, villa euh, effrayante. Voilà, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, J'ai mal écrit, je sais. Mais euh, ouais, prochain épisode, probablement on ira. Là, en off, dans tous les cas, je vais miner pour euh, essayer de me full-stuff diams. Ce serait vraiment génial. Et puis là, les gars, on va s'attaquer tout de suite euh, bah à la table d'enchant, en fait. À la table d'enchant, niveau 30. Voilà. Et je vais récupérer la laine tant qu'on y est. Mais du coup, ce qui serait génial, c'est qu'on trouve quand même une ruche sur le chemin. Ah, attendez, je vais euh, longer par là. Je vais longer par là avec un peu de chance. Ça devrait être sympa. Ah, oui, oui, oui, attendez. Il me semble que quand, euh, quand je m'étais promené... Euh, de ce côté-là, j'avais peut-être vu des ruches. Franchement, je sais plus. Franchement, je sais plus. À ne pas confondre évidemment avec les noix de coco. Hein. Enfin, avec les. Euh... <rire> oh frère! Alors là, par contre, j'ai eu vraiment de la chance. Hein. De la chance. J'ai vraiment eu de la chance hein, pour le coup. Parce que là, si j'étais dans une grotte un poil plus profonde. Ah ouais, non, c'est dangereux. Hein. Ah ouais, c'est dangereux de ouf. Hein. Bref, je disais à ne pas confondre avec les... Euh... Ah là là. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Pourquoi il y a du... C'est du sable ah Ouais, vous voyez, c'est des grottes qu'on qu retrouve vraiment partout maintenant. Hein. C'est pas... Euh... Mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. Euh Bon, putain, faut faire attention. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, je me suis chié dessus, par contre. Hein. Là, je me suis dit fin d'aventure. Bon, même si en vrai, on est... On est juste à côté, donc ce serait pas un problème. Euh, là, y a pas de... Y a pas de ruche. Je suis deg. Euh Des... Qu'est-ce que ça Des sweet potatoes. Oh, c'est mignon. Des petites patates. Des patates douces. C'est de la patate douce. Bon, bah ma foi. Ma foi, ma foi. Y a pas de ruche. Putain, je suis deg. Bon alors comme dit euh, les rayons de miel euh, ça sert à quoi Ça sert tout simplement parce que c'est pas non plus prioritaire mais ça sert à enlever la rouille Mais et surtout à faire le portail pour aller dans l'autre dimension Je ne parle pas du nether je parle bel et bien d'une nouvelle dimension la dimension de l'Eden euh, Mais de toute façon ça attendra parce qu'on a beaucoup de choses à faire entre temps Et voilà si jamais en off j'en trouve c'est parfait Et puis si jamais dans le prochain épisode quand on ira euh, à la structure on aura probablement... Euh, voilà on en trouvera peut-être Alors attendez parce que ne nous perdons pas Est-ce que j'ai assez de diamants C'est bon oh là, Parce que là sinon on aurait bien eu l'air con Je peux faire donc la table d'enchantement Bam Ok Ah c'est cool Oh ça va être méga stylé là Oh là ça va être méga stylé là messieurs dames Allez c'est parti mon kikou On va faire ça bien Eh ben regardez le milieu D'ailleurs le portail du nether je pense qu'on le fera ici aussi hein. Alors attendez le milieu, il est là. Hop. Je verrai bien la table d'enchante ici. Hop, hop, hop. Alors si ça n'a pas changé, hein, je pense que c'est toujours comme ça qu'on fait. Ouais, j'ai pilacé. Ok. J'enlève ça. Et là, normalement, si j'ai. Oh là Ça a encore changé. Euh. What Ah mais ouais, mais oui, mais.. Hein ah ouais c'est incroyable Bah ouais vu que ça a changé les enchantements avec les mods y a pas d'histoire de... Euh, ça n'a rien à voir C'est des enchantements spéciaux Y a des enchantements qui ont disparu Efficacité touchée de soi Permet de collecter des blocs fragiles tels que du verre Donc c'est à dire qu'avec ma hache je peux récupérer du verre vous vous rendez compte Slain entities have a chance to drop their head oh <rire> Genre là si je tranche la tête Je récupère la tête du mob Chose qui n'existe pas hein Normalement hein. Les bûches connectées vont tous se détruire Ça coupe les arbres en entier ça Non mais frère c'est trop oh, C'est incroyable Donc là aura du feu c'est un classique euh, ok Frostbeat c'est pour friser Ça je m'en fiche un peu et je peux pas Vous voyez je peux pas avoir d'autres enchantements Et je pense que même si je mets des torches ça changera rien Voilà En fait ça servait à rien de faire ce truc niveau 30 Je suis débile mais je pouvais pas savoir Mais au moins on a des enchantements uniques pour chaque truc. Extracte les euh, matériaux. De stone behind. Non ça veut dire que en gros. En gros imagine que. Là je casse un bloc de minerai de fer. S'il y avait du fer genre. Derrière. Genre 5 euh, fer. En cassant ça. Je récupère les 5 trucs de fer. Non. <rire> non les gars. C'est trop. Venez on fait les enchants direct. On fait des enchants direct. Là vraiment. Euh, C'est juste insane. Non C'est incroyable. Ah oh ouais Non mais les gars, meilleur mode Meilleur mode du jeu, meilleur mode du monde, frérot. Euh, hop là, je fais des mauvais rangements, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est incroyable Non, vraiment, c'est insane Et je suis sûr que... Alors, je sais pas si on, avec l'enclume, on va pouvoir fusionner différents enchantements comme ça. Mais vraiment, euh, c'est incroyable. Alors déjà, moi, la hache, il y a quelque chose qui me plaît. C'est le fait que... Euh, on puisse... Voilà euh, Détruire tout le bois en même temps. Donc ça, vraiment, c'est un enchantement que je veux. Mais du coup, ça veut dire que je peux pas avoir les autres. Ah, fait chier et je pense que je peux fusionner avec une autre hache qui. Parce que en vrai, c'est stylé d'avoir la tête des euh, mobs que je vais tuer. Mais en même temps, je préfère le fait que ça détruise tout un. Ouais. Non, on prend ça direct. L'épée. Euh, ben, aura du feu indirectement, clairement. La pioche. Bah extracting. Hein. Toucher de soi, permet de collecter des blocs fragiles. Non, on fera sur un autre truc. Sweet all blocks mine. smelt je sais pas ce que ça veut dire j'ai l'air con euh, c'est bien dommage euh, bon extracting clairement c'est quelque chose qui m'intéresse de fou on fera un test hein, juste à... là on va même, on va même pas s'en arrêter là encore hein. le plastron le plastron le plastron hop dégage voyons voir increase movement speed and mining speed sous l'eau ok ça c'est quand on est sous l'eau euh, double tap uh, Direction key will push you Non Attendez c'est incroyable Damage taken from behind will be an arm attacker Allez je suis un fou Parce que c'est même pas de la vraie protection que je suis en train de me pro... mais, oh, oh, Mais c'est incroyable Il est où la piste il est là Là je vais pouvoir faire des double jumps C'est incroyable bon je vais pas m'enchanter le reste puisque je vais miner en off Donc là les gars attendez Attendez les gars Qu'on comprenne bien l'enjeu Qu'on comprenne bien l'enjeu des enchantements regardez bien je vais dormir. Oh, <rire> c'est trop bien. Je vais dormir. D'accord. Et je vais tout simplement dans un premier temps sortir et faire ça. Ah. Ça n'a pas l'air de marcher. <rire> Attendez. Je suis déçu, là. Vas-y. Ah, si. Bah, ça marche pas. Mais c'est une blague. Double tapping. Ah oui, non, d'accord. Ah... Il faut que je double tape. Ah, voilà, regardez Ah ouais, genre ça, si je suis dans la merde, je peux Je suis un peu déçu de l'enchantement. Voilà, j'aurais pas dû prendre ça. Euh, ensuite, pour ce qui est de la hache, regardez bien. Ah ouais, alors si ça marche comme je le veux pour cet arbre, ce serait magnifique. Oh, mec. <rire> voilà, mon pote, c'est ça qu'on veut Parce que c'est typiquement le bois que j'aime pas couper, parce qu'il y a tout qui part dans tous les sens. C'est incroyable ah ouais frérot c'est incroyable Et ensuite Pour le minage regardez euh, On va faire un truc utile Genre il euh, a pas du charbon là qui traîne Ah fait chier J'aimerais bien miner genre du, du charbon C'est juste parfait Parce que le cuivre là je m'en fiche un peu Attendez je vais aller là Oui j'ai exploré une petite grotte ici d'ailleurs euh, Rien de bien méchant Regardez vous voyez le fer Et voilà Et Du coup ça me donne les deux là Incroyable Bon du coup là il n'y avait que deux Donc c'est pas ouf Mais par exemple regardez le charbon là Ouais là il y a plein de charbon Bah alors Bah mais il est passé où le charbon Ah là je me suis fait douiller là Ah là je me suis fait douiller Ah attendez dans toutes les directions je peux faire un double jump regardez Alors je peux pas en abuser visiblement Bon bref je suis un peu déçu de cet enchantement hein, Je vais pas vous mentir Mais si en vrai pour faire des sauts latéraux ça peut être pas mal Voilà du charbon là, regardez, hop Ah voilà, regardez là Je récupère 17 charbons d'un coup <rire> Il y a quoi maintenant Il y a quoi maintenant Je suis le pro du minage Non mais alors là les gars, je pourrais pas passer à côté du diamant hein. Là vraiment, s'il y a du diamant Je vais récupérer tout le filon de diamant qui se cache derrière Donc là vraiment, c'est plutôt pas mal Là l'idée, euh, évidemment euh, Par la suite, ce serait de voir si on peut fusionner Des enchantements avec une enclume euh, Ce qui serait vraiment juste, euh, juste génial et euh, puis voilà, c'est que du bonheur. Bon les amis, on va en, enfin s'en arrêter là parce que ça fait un long épisode je pense. Mais vraiment incroyable, pas déçu, pas déçu. J'espère que vous avez kiffé cet épisode vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, proposez un petit défi pour le prochain épisode sachant qu'on ira explorer le, le grand manoir là-bas. Donc euh, voilà, si vous avez un défi concernant le, le manoir, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve donc euh, la semaine prochaine très vite pour le prochain épisode. C'est Sam Colo, plein de bisous, plein de pouces bleus. Ciao tout le monde.